Aujourd'hui le 1er janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Des véhicules aériens sans pilote utilisés pour mener des attaques terroristes contre la Fédération de Russie. Des parkings de stockage et des sites de lancement du hav d'attaque ont également été touchés. L'objectif a été atteint. Les projets du régime de Kiev de perpétrer des attentats terroristes contre la Fédération de Russie dans un proche avenir ont été contrecarrés. Dans la direction de Koupiansk, les troupes russes ont infligé des dégâts de feu à des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kotliarovka, Ivanovka, Podili, perchotrav de la région de Kharkov et Novoslovskoye de la République populaire de Lugansk. Plus de 40 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et une camionnette ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, à la suite de tirs d'artillerie, Cinq groupes tactiques d'entreprise des 92e brigade d'assaut aérien mécanisé des forces armées ukrainiennes et de la 111e Brigade de Défense Territoriale ont été touchés dans les zones des colonies de Rozovka et Stelmakivka de la République Populaire de Lugansk, ainsi que la foresterie Sorebriansky. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 150 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule blindé de transport de troupes et de camionnettes. En direction de Donetsk, les troupes russes poursuivent leurs opérations offensives. A la suite des dégâts causés par le feu et des actions actives des unités russes, plus de 110 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, cinq véhicules de combat blindés et sept véhicules ont été détruits en une journée. Dans la direction sud-donetsk, dans la zone de la colonie de Dorosnyanka, région de Zaporozhye, des unités des forces armées ukrainiennes ont tenté en vain de contre-attaquer afin de reprendre les positions perdues. Toutes les contre-attaques ont été repoussées par les frappes d'artillerie et les actions des troupes russes. Plus de 50 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat et trois véhicules ont été détruits. En outre, six groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance opérant en direction des colonies de Novo-Andrivka, de la région de Zaporozhye, Nikolskoa, Neskushno et Novo-Mikhaïovka de la République populaire de Donetsk ont été détruits. Les troupes de roquettes et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 68 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 102 districts. Dans la zone de la colonie de Kamichevka de la République populaire de Donetsk, un radar mobile permettant de visualiser l'espace aérien des forces armées ukrainiennes a été détruit. Dans la région de la ville d'Artmovsk de la République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit. Un entrepôt de munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit dans la zone de la colonie de Myrne, dans la région de Zaporosi, au cours de la lutte contre la batterie dans les zones des colonies d'Ivanopoli et de Zvanovka de la République Populaire de Donetsk, deux obusiers automoteurs de fabrication polonaise Krab ont été détruits sur des positions de tir, à partir desquelles des zones résidentielles des colonies de la République Populaire de Donetsk-République ont été bombardées. En outre, deux obusiers ukrainiens des vins ont été détruits dans la zone de la colonie Novskoye de la République Populaire de Luhansk. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu un hélicoptère militaire de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Poltavka dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, 15 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par des moyens de défense aérienne dans les zones de colonie. Maximovka, Nikolavka, Nikolskoye, Metalist, Zlenigay, Glory of the Donetsk People's Republic, Ploshanka of the Luhansk People's Republic, Tsapovka of the Belgorod Région, Oshrotovatois de la région de Zaporozhye, Ochakov de la région de Nikolaev, région de liman second Kharkiv, ainsi que Dzankwa de la République de Crimée. En outre, sept roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar ont été interceptées dans les zones des colonies de Popaneya, Makivka et Popovka de la République populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 355 avions, 199 hélicoptères, 2.779 véhicules aériens sans pilote, 399 systèmes de missiles antiaériens, 7.350 chars et autres véhicules blindés de combat, 957 véhicules de combat à lancement multiple systèmes système de roquettes, 3.756 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7.859 unités de véhicules militaires spéciaux.